Bonjour, c'est Grégory. Vivre avec un cancer, ce n'est pas facile. Les traitements s'accompagnent souvent d'effets secondaires qui troublent l'alimentation. Avec Alix, on va vous proposer des recettes gourmandes pour vous aider à conserver le plaisir de bien manger pendant votre traitement. Retrouvez nos conseils, nos astuces et nos recettes dans le livre Mieux dans mon assiette avec le cancer. À, à bientôt, bientôt.